Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inside. Lorsqu'un patch arrive sur le PTU, cela entraîne immédiatement des tonnes de retours pour les développeurs. Et l'une de leurs peurs les plus grandes est d'avoir loupé quelque chose d'évident lors de la création d'une fonctionnalité. Car ce qu'ils veulent avant tout, c'est une amélioration du jeu. Et parfois, les retours des joueurs sont compliqués à gérer, parce qu'ils sont empreints de passion et d'énergie. Il faut alors réussir à transcrire cela de manière à ce que les designers puissent les utiliser pour faire des changements. D'ailleurs, pour mieux canaliser la quantité de retour de la part des joueurs, en général, lorsqu'un patch arrive sur le PTU, il n'est pas complet. Cela permet que seules certaines fonctionnalités soient testées à un moment donné et de pouvoir les itérer en conséquence. Le PTU permet aussi aux développeurs de peaufiner certains aspects du pilotage des vaisseaux qu'ils n'ont pas forcément pu détecter de leur côté. Car livrer tous les vaisseaux équilibrés parfaitement dès le départ est une tâche impossible. Les développeurs ont vraiment besoin de retour pour y arriver, car il y a une différence évidente entre une petite équipe de tests interne et des milliers de joueurs testant tous les aspects possibles. D'ailleurs, les gens pensent souvent que le PTU ne sert qu'à remonter des bugs, mais en réalité, il sert aussi aux designers de bassins de test pour des concepts ou des idées, voire même des versions d'une même fonctionnalité. Cela concerne par exemple directement le nouveau système de ciblage. De nombreux joueurs, orientés plutôt PVP, ont remonté qu'il fallait conserver des informations présentes dans l'ancien système, permettant d'avoir un ciblage plus efficace. Ce genre de détail permet aux développeurs de faire des itérations extrêmement rapides, tout comme le modèle de vol atmosphérique qui est nettement plus agréable grâce à son passage sur le PTU. Tous les éléments négatifs ont pu être revisités et les positifs améliorés. Le nouveau modèle de vol a été accompagné par l'apparition de la poussée par Aku. Ou jerk en anglais et cette fonctionnalité telle qu'elle est aujourd'hui exprime parfaitement la collaboration entre joueurs et développeurs car mal équilibré le jerk peut n'être qu'une baisse de performance et il ne faut surtout pas qu'il y ait un tel ressenti durant les phases de combat c'est pour cela que d'excellents pilotes ont testé très tôt le nouveau système de combat et ont soulevé des problèmes comme l'accélération linéaire bien que le live puisse amener encore des retours différents au vu du style et nombre de joueurs présents sur cette version le PTU a réellement permis de modeler le patch 3.10 tel qu'il est aujourd'hui, et les développeurs continueront de prendre des retours et de modifier le modèle de vol si besoin est. Leur plus grand espoir est bien entendu qu'une fois le patch publié, les joueurs puissent dire immédiatement que le ressenti est meilleur. Bien que la 3.10 ait été publiée, le développement continue, passons donc au sprint report. Une fois de plus, les nouveaux modules de cargo progressent bien. Ces modules que vous trouverez à certains points de la grange et dans les stations au-dessus des grandes villes vous permettront de stocker et transférer des biens autant pour les joueurs que pour les PNJ. Vous y trouverez également des missions liées au cargo, et ce sera l'occasion d'avoir affaire à la guilde du cargo et d'augmenter votre réputation auprès d'elle. Et si vous prêtez attention, vous trouverez peut-être quelques recoins cachés, idéal pour prendre un peu de repos. Jimmy, l'entreprise dont nous avons eu un petit descriptif le mois dernier, fabrique des armes rapides et précises, ce qui correspond parfaitement à son nouveau sniper A03. Mais si vous préférez quelque chose d'un peu plus massif, et la quantité de balles plutôt que la précision, alors le FS9 de chez Behring est fait pour vous. Son design fera immédiatement comprendre à vos adversaires que vous avez des tonnes de balles en réserve, et qu'il ne vaut mieux pas vous donner une raison de les utiliser. Le nouveau système de vieillissement, rendu possible grâce au Hard Surface Shader, est en train d'être appliqué sur toutes les armes existantes. Vous pouvez voir un exemple d'application sur ce lance-missile et le C-54 de chez Gemini. Toujours concernant les armes, mais pour Squadron 42, cette lance a enfin son design final, permettant de raconter toute une histoire rien qu'avec son visuel. L'application du cycle jour-nuit continue à travers le système. Vous pouvez voir ici son rendu pour Aria 18. Cela permet aux artistes de créer deux ambiances bien distinctes entre le jour et la nuit. Et même si tout n'est pas encore prêt à être implémenté, les rendus sont déjà très intéressants. Comme toujours, le prototype de gestion du feu continue de progresser. Ce système basé sur la progression par entité et par voxel permettra une progression dynamique entre les différentes surfaces de l'environnement. Ce que vous voyez ici est un système qui prend en compte la température, la quantité de combustible, et l'intensité de la fumée pour la gestion du feu. Les particules utilisées pour l'instant sont des placeholders. Vous pouvez voir ici la propagation depuis une entité se transmettant grâce à voxels et permettant la propagation à tout l'environnement. Cela veut dire qu'un jour, les extincteurs serviront à autre chose qu'avoir un kill dans Théâtre au Foire. Évidemment, la propagation fonctionne dans tous les sens. De voxelles à rentité, et entité et d'entité à entité. La prochaine étape consistera à développer des méthodes d'extinction, incluant des méthodes chimiques, une perte d'atmosphère et bien d'autres encore. L'équipe environnement se concentre sur la végétation et explore de nouvelles façons d'augmenter le réalisme de couverture de surface, comme par exemple avec de l'herbe et des prairies, en utilisant notamment les nouveaux outils de pinceau. Il faut que ces éléments puissent être placés à l'échelle d'une planète, tout en réagissant à une échelle locale, avec le vent, des véhicules ou simplement un joueur marchant dans l'herbe. Et ce que vous voyez ici est un test de fidélité de rendu, il n'y a donc pas de la technologie de déformation au toucher. Cette technologie est bien évidemment aussi en développement et nous aurons des infos le moment venu. Concernant les vaisseaux, voici un petit aperçu du 100i et de la soute à cargo du 135 qui vient de passer en phase finale artistique. Vous pouvez voir ici les débuts du cockpit et les tests ont débuté sur le train d'atterrissage et son système de compression, ce qui est très important vu sa garde au sol. Enfin, l'application des matériaux extérieurs a débuté. Cette semaine, nous avons aussi droit à un aperçu du Hercule qui concerne la Greybox et l'application des matériaux intérieurs. Petit disclaimer, le Hercule est un très grand vaisseau et il reste encore beaucoup de zones à remplir. Mais ce que vous allez voir vous permettra de vous faire une idée sur le rendu visuel final. Et soyez rassurés, il ne sera pas livré aussi sale et abîmé. Ce que vous voyez est un test d'application du vieillissement. Et toujours concernant les intérieurs, voici celui du Mercury.